En oh, oh, arrêtez. Oh, mais... Je suis désolé, je suis désolé. Merci, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation. Mais C'est votre vous, vous, vous oh, oh, oh, oh, oh, oh, J'ai jamais vu. Merci. Arrivé. Merci beaucoup, monsieur. Euh, si vous voulez faire partie de notre agence, vous êtes le bienvenu! Ok, je vais y penser. Bonjour Monsieur Bourret, bienvenue dans l'agence, euh, prenez place. Euh, alors écoutez, je comprends que vous avez vraiment un désir sincère de rejoindre notre agence. Euh, j'ai moi ici le patron de l'agence et mon agent secret. Évidemment, moi, je ne dirai pas son nom, c'est un agent secret. <rire> ok. Euh, alors j'ai regardé votre CV, c'est quand même intéressant et particulier. Euh, écoutez, on va passer à l'entrevue. J'aurai plusieurs questions à vous passer. Je dois vous avouer que ce ne sera pas facile. Hein? J'ai plusieurs questions. 14 exactement, c'est beaucoup. Alors, écoutez, prenez votre place. On va commencer tout de suite. OK, M. Bourret. Je vais vous donner une chance. J'aurai quelques questions pour vous. Ici, je vois euh, dans votre CV que euh, vous avez euh, été au cégep hein, pour une... Que, euh, chose policière, euh, mais vous n'avez pas fini. Euh, après ça, il y a un manque de 4 ans. Je vois que vous avez juste, euh, je sais pas, 25 ans. C'est un peu jeune pour devenir agent. Au euh, fond, euh, qu'est-ce qui vous amène ici à l'agence? Euh, ben, hein? en, en fait. Euh, C'est quoi la, qui vous amène ici? La, la, hein? Euh, C'est est... de... hein? est quoi? Est-ce que vous me cachez quelque chose, là? Non. Moi, là? <rire> Premièrement, là? Vous avez utilisé les 11, puis après ça 14, puis après ça 18. Écoute-moi là, c'est toi là. C'est toi, là, toi, là, toi là, là. Monsieur Bourret, je vous félicite. Vous avez passé avec succès toutes les questions. Vous êtes prêt à commencer chez nous. Félicitations. Alors, euh, mon agent secret vous donne votre arme pour commencer votre première mission. Ah, J'aime ça comment tu le donnes. Puis, voici votre première mission également. Ouvrez pas ça tout de suite, moi je suis même pas au courant c'est quoi. Euh, c'est scellé. Alors, euh, regardez ça, puis brûlez-les après. C'est votre première mission. Ah Alors, bonne chance, agent. J'ai confiance en vous. <rire> c'est quoi oh, cool. oh, cool. oh, cool. oh, cool. ça? Jeannette! Est-ce que ça va